Bonjour à tous, bienvenue à Auré, je vous présente Jessica de Job&Vox. Bonjour Jessica. Bonjour Jerry, bienvenue dans le Morbihan. Merci beaucoup. Alors, il paraît que tu as un job pour moi Oui, tout à fait. Un poste d'opérateur de machine et de découpe de tissus chez West Composite à Auré. Eh bien écoute, mission acceptée. Très bien. Je te donne tes équipements, tes chaussures de sécurité. Merci. Nicole t'attend là-bas, donc sois à l'heure, je compte sur toi. Merci. Bonjour Nicole. Bonjour Géry, bienvenue chez West Composite. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie que tu viennes découvrir mon métier aujourd'hui. Eh ben je suis ravie de le partager avec toi, mais présente-moi d'abord West Composite. Alors West Composite, c'est une entreprise qui fabrique de la, des pièces en polyester. Matériaux composites, c'est ça Voilà, matériaux ouais. composites, donc fibres de verre et résine. Et alors toi, ton job, en quoi il consiste Alors mon job, il consiste à découper les, les pièces de fibres de verre avec l'aide de la table numérique ici et Donc, de l'ordinateur. Voilà. Le bureau d'études m'a fait différents programmes pour les pièces que, tu reçois ici. que je reçois. Et je coupe en fonction du planning que j'ai reçu. Planning à la semaine Planning à la semaine, voire un peu plus. Euh, okay. voilà. Et alors ces pièces elles vont où après Alors ces pièces elles sont stockées dans des différentes cages qui sont amenées ensuite dans les différents ateliers pour, euh, pour être drapées, injectées Injecter de résine Injecter de résine, la finition et emmener chez le client. On a des pièces de camping-car, on a des pièces agricoles, on a des pièces automobiles. C'est très diversifié. J'ai vu des bateaux ici. Il ah, y a des beaux bateaux. <rire> et toi, pourquoi tu aimes ce job Alors moi j'aime ce job parce que déjà ici, ben... Et principalement ce poste, parce que je suis autonome, c'est diversifié et c'est est humain. On est, en, on est en relation avec les différents ateliers, avec les différents... Mais oui, tu ne travailles pas toute seule. Toi. Je, non, je travaille en équipe tout le temps. Et alors toi, ton parcours, pour en arriver là Alors moi, j'ai commencé ici euh, comme stratifieuse. C'est-à-dire euh, Stratifieuse, c'est l'imprégnation des tissus de fibres de verre avec de la résine. Et tu as évolué après J'ai évolué, donc j'ai été stratifieuse formatrice au bout de quelques années et formée ah. ici à, à la machine de découpe numérique. Et comme vous pouvez voir d'ailleurs, Anna qui travaille avec moi depuis six mois, okay. que j'ai formée, qui est arrivée là, elle ne connaissait pas le métier. Et... Donc moi si demain j'arrive ici, je ne connais rien, je peux bosser avec toi Pas de problème, je te forme. Et okay. entre nous Nicole, pourquoi t'aimes aimes bosser chez West Composite parce que c'est une entreprise humaine et dans, dans laquelle on peut évoluer. Et puis, ben, un cadre de vie, le, le Morbihan, c'est génial. Quoi. À 10 minutes de la plage à vélo, c'est super. Donc même pour une finistérienne Parce que, que j'ai appris que tu étais finistérienne. Allez, c'est beau le Morbihan. <rire> <C 'est bien. rire> bon, et les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi Alors, si tu veux bosser avec moi, Géry, il va falloir que tu sois euh, autonome, okay. rigoureux, manuel. Ouais. et dynamique. Mais bon, ça a l'air d'aller. Je t'embauche. Nicole, merci beaucoup pour la découverte de ton métier. C'était un plaisir. Bon, moi, j'ai d'autres missions de Job and Box à remplir. Par contre, si vous, vous avez envie de rejoindre l'équipe de Nicole, postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Je vous attends. Bonjour Géry, ça va Très bien. Ben, je pas trop stressé Si, toi aussi Non. <rire> bon, on la refait, non, faut pas dire ça. <rire>